Ils vont pas te répondre, ils vont pas te répondre, on ouais. va pas se mentir. C'est vrai que j'attendais quand même ouais. une réponse, ouais, ouais, je, quand je, même je un, me peu, sentais, un peu ouais. déçu. Ouais. <rire> <rire> les deux sont morts. <rire> <rire> Ah ce duel, ah oh, ce duel c'était beau putain. Et hey, il est tombé. Ouais. <rire> non. Eh hey, t'as failli tomber. Gars, de combat, Hop t'es tombé. Merci. <rire> oh, putain, je suis vraiment <rire> enculé Venez au sur la communauté et je vous ferai tuer à chaque game. Attention au trou, ah, attention au trou les survivants. Ok c'est moi qui dis ça je tombe dedans. Tu dis ça mais tu dis que tu mors, en fait. Ah <rire> putain j'ai trop le seum Au secours Voilà ça va vous Donc on va enchaîner Rendez-vous sur le Twitter OFR pour les prochains lives qui arriveront sur les prochaines semaines mes amis Et attention à ce que je vous surveille